En 2000 au Cameroun, dans l'arrangement de baré -e de la région du littoral, j'ai constaté un réel challenge qui était un manque d'orientation professionnelle des jeunes. Ce qui est à l'origine d'une limitation d'émancipation et un manque de qualification professionnelle pour une insertion facile dans la société. La majorité des jeunes, après les études en enseignement général, se retrouvaient au chômage, ce qui entraînait l'exodeurera massif de cette communauté. C'est alors que ADEF Lachi, une association pour le développement communautaire sensible à la formation professionnelle, s'est donné une mission d'apporter une solution tout en offrant les moyens de compétences des jeunes afin de les permettre d'accéder à une vie meilleure en construisant leur propre avenir et réduire l'exode rural. Pour éviter de me déplacer pour la ville, j'ai pris connaissance du centre de formation professionnelle des jeunes mis sur pied par ADEF LATI, offrant des formations qualifiantes dans des filières telles que la couture, le secrétariat bureautique, la maintenance informatique, l'esthétique et coiffure, l'hôtellerie et restauration. Après ma formation en maintenance informatique, j'ai pu avoir une meilleure insertion professionnelle dans le monde de l'emploi. Ce centre m'a aidé à avoir non seulement une profession, mais une base d'expérience professionnelle pour démarrer ma propre vie. D'où quelques années après, je suis revenu former des jeunes du Centre en Entrepreneuriat et Insertion Professionnelle. De nos jours, on rencontre dans ces communautés des jeunes professionnellement qualifiés grâce à ADEF Latin. Je m'dibarine, je m'dibarine, je m'dibarine, je je